Good morning. Allez-y dans les sujets aujourd'hui. Le loing schmat Mordechai ben Yitzchak Vefani et Armand Amram ben Sulika ainsi que les Kufat Arab Rochmuel ben et Elia b'Zehava de Torcha Achol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aller une prochaine tue de Mishna, contactez en cinq minutes éternelles. Nous étions maschhet ragiga Perigimel Mishna Gimel. Achlin Achalim neguvin be yadayim mes suavot b'turma, bakodesh. non le Kodesh. Aujourd'hui nous nous heusar kipurim, il faut la Kodesh, mais non On achève dans notre Mishna le sujet du début, évoqué depuis le début de ce chapitre, trois minutes en arrière, donc, où on parlait de Khomer Bakodesh mi ba C'est quoi Khomer Bakodesh Matrouma ba On compare les lois de pureté et impureté de, dans le domaine de ce qui est Kodesh pour les Korbanotes, tout ce qui est kadosh des korbanotes, par rapport aux lois de Truma, qui est consommée spécialement par les Kohanim, en, on a évoqué, du coup, durant tous ces missionnaires, 11 points sur lesquels le, les lois de, du, du, du Kodesh sont plus strictes, on va être plus rigoureux sur les halachot, les règles et les mesures de sécurité, en fait, pour nous éloigner de, du risque d'impureté des ustensiles de Kodesh par rapport aux lois de Trouma, un des principes essentiels évoqué, mais c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais un des principes essentiels, pourquoi on était tellement plus marqués sur, la, sur le Kodesh, je le dis tout de suite parce que je le rappelle, comme on, a, on va en avoir besoin dans le prochain Mishnah un petit peu, c'est que pour la Trouma, elle était consommée que par les... La Trouma, sur, sur laquelle les lois de, de pureté et impureté sont évoquées dans le Mishnah, incombe essentiellement aux Kohanim qui veillent de toute façon à, aux Kohanim Tsadikim qui sont intègres, qui veillent à bien préserver les lois de pureté et impureté chez eux. Donc, du coup, eux, y a, on peut les laisser agir avec une certaine, une un plus large, une plus large euh, marge de manœuvre. En... Ils vont faire attention à ne pas être confrontés à un cas d'impureté plus grave. Tandis que le, le Kodesh, alors c'est délicat, parce que tous les gens apportés au Batamigdash des Korbanotes, Donc moi qui viens de Elath, et vous qui venez de, euh, du nord de Catherine, et l'autre qui vient de Haïfa, et l'autre qui vient de le on se retrouve tous au Batamigdash. Avec chacun et son niveau de d'investissement dans la Torah et dans, dans, dans, dans cette précaution, dans les lois de, de pureté et impureté, du coup on se retrouve tous à Yerushalayim, tout le monde mange, tout le monde emprunte l'un de l'autre, c'est impossible de faire autrement, on était tous, vous imaginez tout le peuple d'Israël qui est là dans, dans la petite ville d'Hiroshalaïm, c'est déjà difficile à contenir, vrai, ça, ça circule, ça parle, ça, ça partage, du coup. On s'est montré plus strict. Les khatrila, comme ça, les on est moins confronté à des cas d'impureté. D'accord C'est le principe général. Et maintenant, là, sur notre Mishnah, spécifiquement, on va plus avoir... Euh, on, va, on a deux cas. Donc, Ochlin, okhlin, Negouvin. Be'yadaym et mesovot traduit. On mange, ochlim. on mange. Ochalim, des aliments, neguvim, secs. Donc, on mange des aliments secs et avec des mains impures, pour la trauma, avalot la kodesh, mais pas pour le kodesh, pour tout ce qui est pour tous les korbanot. Littéralement, genre, l'Ami Jain me dit, tu sais, ça contredit ce qu'on a vu avant, mais j'ai traduit d'abord. On véhicule tous une impureté dans les mains, yadaim shniyot, c'est un, un décret de Rabbanane, que les mains véhiculent une impureté jusqu'à qu'on les purifie, comme ce que nous on purifie les mains pour manger du pain, les Kohanim, pour manger n'importe quel tourma, ils devaient se purifier les mains, ils n'avaient pas le droit de manger avec des mains impures. D'accord Maintenant, la Mishnah, apparemment, elle me dirait quelque chose de bizarre, elle me dit, tu sais, la Trouma, t'as pas besoin de faire une tilatanaim -e pour la manger, mais le, mais le Kodesh, mais les Korbanot, tu le droit d'être obligé de faire une Tilatanaim -e pour les consommer. Or, c'est entièrement faux parce que la Trouma aussi, il faut faire un étilatadaim -e avant de la toucher même. Donc, il n'en est pas question d'expliquer la Mishnah comme ça. Sur ça, Gmar, elle explique en fait qu'on parle d'un cas particulier. On parle en fait que il y a quelqu'un qui est en train de manger en ce moment, il a déjà mis en bouche. Sans le rendre impur, il a déjà mis en bouche de la nourriture de trauma, du pain de trauma. Et maintenant, il a envie de prendre un radis, c'est le un légume, peu importe. Quelque chose qui n'est pas trauma et le mettre dans la main dans la bouche. Quand vous mangez, si vous mangez un légume qui est sec, vous avez le droit de le prendre et de le mettre dans la bouche, sans faire une attila mais vous avez le main, même si les mains sont impures, elles ne part la pureté sur la peur. On a droit de manger une pomme avec... On a le droit de manger une pomme avec des mains sans faire netilatédaïm. Sauf si elle est mouillée, c'est toute une autre histoire, mais laissez tomber vraiment, on ne va pas parler de ça. Si la pomme est sèche. Ben, la Michelin elle vient en fait, elle m'a dit, tu sais quoi Si tu es déjà en train de manger, enversé sur la pomme, d'accord Tu es déjà en train de manger un, du raisin de trauma. Tu l'as déjà en bouche et tu as envie de manger un bout de pomme, et ben n'es pas obligé de faire un étilahédaïm pour manger ton bout de pomme, qui est rouline qui est profane, pour le manger en même temps que la trauma que tu es en train de manger. Par contre, avec le kodesh. Si pendant que tu es en train de manger un bout de viande, qui est Kodesh, et tu vas vouloir manger maintenant un légume qui est profane, le mettre dans la bouche, tu n'as pas le droit de manger ce légume avec des mains impures. Pourquoi L'impureté des mains, je vous ai dit, tant que vous ne mangez pas du pain, vous n'avez pas besoin de, même, de faire mes tenue du tout. Même lorsque vous mangez, vous ne véhiculez pas d'impureté. On a juste un devoir de le faire en souvenir de la trauma, en rapport avec la trauma. Mais on ne véhicule pas d'impureté. Lorsque vous mangez de la trauma, vous devez faire attention à les mains pas. Si toutefois, vous allez maintenant, vous êtes en train de manger un aliment, alors la crainte, en fait, elle est comme ça. Elle est que, si tu es en train de manger, par exemple, de la viande qui est Kadosh, et après tu vas vouloir manger un bout de poivron avec ta main impure, on craint que quand tu vas dans la bouche, que peut-être tu as touché ton bout de viande que tu es en bouche, et là tu vas rentrer impure ta viande. C'est ça la crainte. C'est ça le, la chose à éviter, en fait. Suite à ça, Rami m'a dit, tu sais quoi, quand tu manges du Kodesh, si tu veux rentrer quoi que ce soit en bouche, tu dois forcément faire un à. même si tu n'as pas eu tes mains impures au moment où tu as mis en bouche. Le, le, le morceau de Kodesh, par exemple c'est quelqu'un d'autre qui te l'a mis. Tu l'as ramassé comme ça avec la table, la table directement, ou tu avais les mains qui étaient encore propres, après seulement tu t'es purifié les mains. Et bien maintenant tu as le droit de manger même un bout de légumes, euh, de peur que tu vas toucher ce que tu rembouches. D'accord Pour le Kodesh, mais pas pour la tournure. Et dernier sujet c'est Aonen <t> Om qui Kippurim. Aonen c'est celui qui est pas exactement endeuillé, mais plutôt celui qui est dans la période entre il y a son proche parent qui est décédé et qui ne l'a pas encore enterré. Il s'appelle Onen. C'est un deuil assez euh, particulier. Mais Khoussar Kipurim, c'est celui qui a fait une, qui s'est purifié, mais que dans certaines situations d'impureté. Alors, peut-être que j'aurais un, un petit point. Pour se purifier, donc, de manière générale, il faut d'abord se tromper au Pour certaines choses, ça ne suffit pas de se tromper au milieu. Se attendre la tombée de la nuit pour d'autres à la haute, en l'occurrence manger les corbanotes, et eh bien tu dois non seulement tromper le attendre la tombée de la nuit, mais même attendre le lendemain matin, pour aller apporter un corban d'expiation et de purification, et seulement après, quand tu auras fait ton corban, tu auras le droit de manger tout ce qui est kadosh, et tu auras achevé ta purification. C'est trois, trois étapes pour une super purification. c'est ça dépend, pas tout le monde le fait, il y a le Metsora, il doit le faire, et le Zab, s'il était Zab, il doit le faire. La Yolédette, la femme qui a accouché, elle va, une fois qu'elle a fini ses 7 jours ou 14 jours, elle se trompe au Miguevé, et puis après elle passe maintenant le doit attendre 40 pour un garçon, 80 pour une fille, et après elle va au Beth Amigdash, elle apporte des courbes à notes, et quand elle apporte des courbes à notes, elle va devenir entièrement pure. Jusqu'à maintenant elle était à moitié pure, elle était pure pour son mari, elle était pure pour manger la trouma même, mais elle n'avait pas le droit de manger des cochines, par exemple, jusqu'à qu'elle apporte les courbes à notes de Yoledet, par exemple, d'accord ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore apporté ses commandes. Il s'appelle un, il s un qui Kippurim. Il n'a pas fini d'apporter sa kappa. Alors, maintenant, la Mishnah me dit sache que le honen, donc le fameux endeuillé, ou le qui Kippurim, celui qui n'a pas achevé sa purification, eh bien, Tsrikhin, Tsrikhin, Tvila, la Kodesh, ils doivent se tremper au Migvé pour manger le Kodesh, la trauma mais pas pour consommer de la trauma. Et on explique de quoi on parle exactement. Il y avait, comme ça, on parle du... Donc on va commencer par la trauma, c'est plus facile. On a dit, ce, celui qui est, est quelqu'un qui est niftar, il a, si un connaît un proche qui est niftar, lui, il est encore pur pour le moment, il ne s'est pas impurifié, il n'est pas entré en contact avec le mort, il a le droit de continuer à manger sa trauma. Du coup, lorsqu'il va finir d'enterrer son mort, même s'il si ne l'a pas touché, il ne s'est pas rendu impur, et ben, dès qu'il a fini, il a le droit de manger de la Trouma. Il avait le droit de manger depuis le temps, tout le temps, en fait. Mais Khoussar pourrit aussi, celui qui n'a pas encore apporté le Corbanot, pour finir sa purification, et ben, il a le droit de manger, malgré tout, de la trauma parce qu'il a pas besoin de se tromper au pour la trauma. Mais lorsqu'il va ensuite apporter sa Caparo, lorsque le Honen, va finir sa journée de deuil, ouais, dans les deux cas, si, en théorie, il a le droit de partir manger le, aussi le corbanote. Même s'il en deuil, il a le droit de manger des corbanotes maintenant, il est après la journée. Et s'il a, a fini d'apporter ses corbanotes, il a le droit de manger des de de, de corbanotes aussi, il a le droit d'en consommer, de la viande qui ouais. est Et pas ben, malgré tout, la machine me dit non, tu ne les consommes que si tu vas te tremper au migué auparavant. Une nouvelle mesure de sécurité, on va prendre un cas particulier, on va commencer à parler du on va voir sur le qui la même chose. C'est, il a par exemple, le. Euh, donc on a dit, un Kohen ou un Israël. Il y a eu un prochain qui est décédé. Il ne s'est pas impurifié pour le moment. Il va, il enterre dans la journée. On était le mardi. Mardi soir, donc veille de, du mercredi, il a fini sa journée de Aninout. Il a enterré, il a fini sa journée de Aninout. Ouais, il a fini sa Aninout. Eh bien, la Michel me dit ben, si jamais maintenant ce Honène-là ce c'est un Cohen, il a le droit de manger d'être humain le soir. chez lui. Par contre, si on va lui dire, tiens, en fait, on avait emporté un corban aujourd'hui, on te donne à manger un bout de viande, si on a le droit de manger de la viande, on va en un cas, imaginez, d'accord Eh bien, ben, il ne va pas pouvoir manger, sauf s'il va se tromper auparavant au migvé. C'est compliqué parce qu'il en deuil, mais bon, imaginez qu'il peut le faire. Il peut se tromper pour le ça D'accord Il va aller se tremper au migvé, et seulement après, il pourra manger le donc Pourquoi C'est quoi cette histoire Quelle est la nécessité Il n'a il pas été rapur. Eh bien, la réponse, elle est que non. Étant donné qu'il a traversé une période... Pendant qu'il était au il n'avait pas le droit de manger les corbanotes. Il avait le droit de manger les troumaille, il avait le droit de manger les corbanotes. De ce fait, on craint que pendant le moment, il n'avait plus le droit de manger les corbanotes, mais il ne faisait plus attention à ne pas être devenir, à ne pas devenir impur face aux corbanotes. Puisque, c'est une règle en général, quoi. Si tu, à n'importe quel moment, tu es capable, de, tu risques de pouvoir manger du, du, de la viande, alors là, on va dire que tu fais attention à ne pas devenir de Devant kadosh, on l'a rendu que tu vas faire attention à ne pas, euh, ne pas être en contact avec une impureté. Mais si toutefois tu traverses une période, quelques minutes, quelques heures, où de toute façon tu as interdit de manger de kurbanot, alors en que pendant ce temps, tu n'avais plus, euh, avais plus une, une alerte dans ta tête qui te disait inconsciemment de veiller à ne pas devenir impur, parce que de toute façon tu ne peux pas manger de corbanotes. Selon ce principe, le onani, il n'avait pas le droit de manger le kurbanot, tant qu'il était, qu était dans son deuil, dans la première journée, et du coup, il n'avait pas le droit de manger le corbanote, on craint qu'il qu est devenu impur. Tandis qu'il avait le droit de manger de la trouva pendant cette période, donc il n'est pas impur face à la trouva. Idem avec le qui qui est qui lui, puisqu'il n'avait pas le droit de manger les corbanotes de toute façon. Alors, dès qu'il a fini son migvé et il a fait passer la journée, en théorie il est pur, il n'a vécu plus d'impureté sur les corbanotes. Il n'a pas le droit de manger jusqu'au lendemain, mais il n'a vécu plus d'impureté. Mais puisqu'il n'a pas le droit de manger, on craint qu'en fait, il est peut-être devenu impur le soir. Alors on va lui dire que le lendemain, quand tu vas faire tes corbanotes, tu repasses ensuite avant d'entrer chez toi, tu passes au milieu, tu te trempes un coup et tu ressors comme ça. rien que tu vas te souvenir que tu dois veiller à te repurifier, tu vas te comment dire, tu vas te remémorer un petit peu peut-être que tu es en contact avec une impureté et du coup tu vas faire plus attention à protéger ta pureté. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. je vous souhaite une journée pleine de haïsses là comme tout ça.